Ok, il y a pas mal de choses qui se sont passées aujourd'hui. J'ai j'ai du mal à encaisser tout ça. En premier, à 2h22, toutes les horloges se sont figées. Puis, en allant dans la salle de bain, j'ai vu quelque chose d'étrange avec le miroir. Un clone est sorti du miroir. Il s'est présenté en tant que... deux. Mon anxiété semble avoir disparu. Je ne la ressens qu'en regardant deux. Je suis sorti en ville aujourd'hui. Et de m'a sujet. Apparemment, sans pas être invisible. Mes amis pouvaient le voir et discuter avec lui. J'ai informé mon psychologue de la situation et il m'a rappelé que la prochaine synchronisation aurait lieu demain. Ah aussi, j'ai commencé à écrire de mon côté. Donc les prochains logs devraient être euh, remplis de, de vers, de poésie. C'est tout pour aujourd'hui. Je referai un log demain.